Salut à toi Yamak Tracer Pre c'est François et aujourd'hui on revient sur un mouvement que tu as déjà vu avec Nabil mais sur lequel tu nous as demandé plus de détails, c'est le demi-tour cavalier. Très bien, alors pour ce mouvement là, il va te falloir maîtriser les bases du demi-tour ou du semi-tour. Tu même pas obligé de savoir faire le demi-tour complètement pour y arriver. Je t'explique tout de suite. Alors Le semi-tour, c'est quoi C'est la moitié d'un demi-tour. Je te montre tout de suite. Si t'as ça, tu as les bases pour faire le demi-tour cavalier. Ce qu'on va faire, alors moi je m'entraîne sur une barre ici, mais tu peux le faire. Tu peux t'entraîner d'abord sur un muret, tu seras sûrement plus à l'aise que sur une barre. Donc je pars comme pour un demi-tour. Et je vais faire mon semi-tour en posant juste le pied droit à la fin. Je te montre juste le pied droit à la fin et là on revient sur les cinq moves de la grand mère qu'on a vu avec moi plus, euh, précédemment donc je suis j'ai mon pied droit ici j'ai la jambe tendue comme si j'étais en train de passer chat j'ai juste à m'asseoir pour finir mon cavalier donc au ralenti, ce que ça peut donner je m'arrête et je finis mon cavalier avec un peu plus de vitesse Et voilà donc maintenant dès que tu es à l'aise sur ce mouvement là tu peux enlever ton pied moi des fois j'ai la flemme et je mets le pied mais tu peux l'enlever et ça rend un petit peu plus dynamique une clé aussi pour bien réussir ton cavalier c'est quand tu arrives faut que tu aies le corps légèrement en arrière pour pouvoir lancer le cavalier et finir à la différence du demi tour où on te demande de rester le plus à l'extérieur possible de ne pas rentrer dans l'obstacle, là, sur ton, demi, sur ton début de semi-tour, du coup, tu vas rentrer un peu plus pour pouvoir enchaîner ton cavalier à la suite. Ok, j'espère que ce mouvement t'a plu. N'hésite pas, je te l'ai dit, à d'abord l'entraîner sur un petit muret plutôt qu'une barre et après, aller, euh, après te diriger vers une barre. Souviens-toi, c'est juste le semi-tour plus la fin de passer chat et le cavalier qui vient après. Si jamais tu es à l'aise, t'enlèves la fin de passer chat et tu fais le demi-tour avec le cavalier juste après en gainant un petit peu plus sur les bras. Salut à toi Yamak Tracer Freerunner. Aujourd'hui, on revient sur un mouvement que tu nous as demandé. Je recommence, j'ai oublié de dire, c'est François.